Calibre 50, rien pu faire. Où est le reste de ta section Morte, sergent. Et on va les rejoindre, monsieur, si on traîne encore dans le coin. Tu es touché N Non, sergent. Alors écoute, avant de t'engager dans les Marines, tu aurais pu avoir peur. Mais maintenant, n'y pense même pas. En plus, avec ça, tout ira bien. Impossible de battre cette grosse bestiole verte. Et le Scarab On a fait quelques simulations. Ils sont solides, mais on peut les avoir. Ne lâche pas le Major, il sent à quoi faire. À vos ordres, Sergent. Merci pour le tank. Lui ne m'offre jamais rien. Eh, hey, je sais parler aux dames, moi.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 Hey, je sais parler aux dames, moi.